Où oui, est l'ancien putain de bonheur? Dehors, y'a que du sang, tes pleurs. Cette de voir mon cœur. Mais il n'y a que de la grâce. Où oui, est l'ancien putain de bonheur? Quand le croyant vit. Je suis dans la boîte, genre, à 40 fesses Et ouais mon gars c'est pas les mêmes que la tête En carré vie posée juste pour foutre une pièce Et ouais ici nous on ne connaît pas la haisse Et ma biche on débrief Sur ce que t'as dans le pif J'te parle pas de ma tout, tout, tout, tout ce que je dis faudrait qu'on le. donne ma route et tu me tailles Maintenant tu m'appelles papy Tu voudrais que je te fasse un baby Je préfère voir ta sœur au lit Avec mon gros La boîte, genre, aga 40 fesses Et ouais mon gars c'est pas les mêmes que la tête Oh carré poser juste pour se foutre une caisse Et ouais ici nous on ne connaît pas la Je t'envoie une ou cargaison Fais pas le con je ton garçon Je te chute tu vas perdre la raison Essaye pas de me raisonner Je te dis c'est ton heure qu'a sonné Je vais te la vendre et te la détailler Négocier Je vais te chasser ici, Et ouais mon gars c'est pas les mêmes que la tess. C'est pas une ceinture c'est pas une satire, j'en ai vu de Tu dois te convertir. suis dans la boîte, à H40 fesses. Et ouais mon gars c'est pas les mêmes que la tess. Dans le carré, vie posé juste pour se foutre une caisse Et ouais, ici nous on ne connaît pas la laisse J'suis dans la boîte, genre à 40 fesses Et ouais, mon gars c'est pas les mêmes qu'à la tesse Dans le carré, vi posé juste pour se foutre une caisse Et ouais, ici nous on ne connaît pas la laisse J'ai l'ancien putain de bonheur De rien que tu sens tes pleurs Cette salope peut voir mon coeur Mais il n'y a que de la noix Yeah.